Altermonde. Altermonde. Altermonde. Moi, je suis historien de formation euh, et j'ai travaillé sur la question de la représentation du génocide des Tutsis du Rwanda au cinéma. Et j'avais envie de trouver un autre moyen de raconter cette histoire, parce que l'histoire du génocide des Tutsis du Rwanda a été noyée euh, dans un flot de, de préjugés, de stéréotypes euh, qui sont chers à l'Afrique on réduit souvent le génocide à un phénomène spontané, à une violence tribale, une barbarie africaine, ce qui est très réducteur. Et euh, on avait envie de, de trouver un autre moyen, un autre angle pour raconter cette histoire et l'expliquer, pour euh, énoncer clairement les responsabilités et aussi pour donner la parole à des gens qui, euh, qui ne l'ont que trop rarement. Donc euh, on a rencontré un ancien footballeur du, du, du Rwanda, de l'équipe nationale du Rwanda, et son engagement lui en tant que rescapé au service de la reconstruction de son pays nous a énormément touché et c'est cette histoire qu'on voulait raconter. Uh, this used to be a football stadium which was known as uh, Gatwaro Stadium of Kibuye. A number of people were brought from the surrounding area into the stadium, kind of a concentration camp. Being a sportsman myself, it's so hard to understand how as many as 11,000 people were killed in a football stadium, which is normally a place for joy, a place for togetherness. It's significant to have a memorial like this you know, next to a primary school and a church. Uh, which which is a mix of uh, that past history of ours and and then and, and, and the future how these children will try to live with this history it's a, it's a challenge si on a choisi de raconter l'histoire du Rwanda à travers le football, c'est parce que le football a un lien très très étroit avec l'histoire du Rwanda. A savoir qu'il a été importé par les colons, c'est un sport qui n'était évidemment pas un sport traditionnel, et qui a été mis au service de la ségrégation dès le départ. Donc c'était un sport qui était réservé à une certaine élite, considéré comme les aussi par, par les colons. et et donc, dès, dès le départ, c'était un sport qui mettait euh, en jeu euh, des, disons des, des tensions et des divisions entre, entre les Rwandais. Ensuite, euh, tout au long de l'histoire, c'est aussi à travers ce sport qui est devenu extrêmement populaire à partir des années 60 que les, les politiciens euh, ont utilisé pour, euh, pour renforcer leur pouvoir. C'est-à-dire que c'était aussi un moyen de... De propagande, que les, les équipes, euh, enfin, certains partis politiques ont créé leur propre équipe de football euh, pour euh, rameuter plus de, plus de monde, que les, les supporters ont été utilisés, euh, euh, qu'on leur donnait des fagnons, qui, qui, qui pouvaient, en tant que supporters de football, euh, supporter un parti et, et supporter le parti unique ensuite euh, d'Abiyarimana. Et euh, jusqu'au génocide où là, on a carrément. Euh, Utiliser ces grands supporters euh, pour en faire des meneurs de fil un peu de, de, des mouvements euh, de miliciens génocidaires. Donc, les, ce qu'on a découvert petit à petit, c'est que le, le football a été vraiment un enjeu crucial pour euh, le, la formation de ces milices et, le, et des milices qui ont commis le génocide. Après, aujourd'hui, c'est aujourd différent. C'est un sport qui est aussi utilisé, euh, mais cette fois-ci, politiquement, hein, c'est et je pense qu'il le sera toujours, mais cette fois-ci dans, dans la reconstruction, en tout cas dans une construction d'une certaine unité dans le pays. Notre euh, parti pris, notre idée, c'était justement d'utiliser le football pour euh, casser les barrières et arriver au génocide. C'est-à-dire que pendant quatre ans, nous avons tissé des liens de confiance avec tous ces gens-là. Euh, et ça, ça compte énormément dans le, dans le processus de création documentaire. Et nous sommes parvenus à force de vivre des expériences sportives ensemble à obtenir des, des confessions, des aveux, des témoignages qu'on n'aurait pas obtenus sans, sans ces, ces liens tissés au fur et à mesure de ces années et sans cette, cette, cet angle qu'est le football qui a permis quand même de, de libérer une certaine parole. Je dirais qu'au-delà qu de ça, c'est aussi euh, le fait d'être passé par, euh, par un footballeur. Parce que finalement, cette histoire, on l'a construite autour d'un footballeur en particulier qui nous promène et qui nous amène vers les, les anciennes générations de footballeurs. Et c'est lui qui faisait l'interface, l'intermédiaire entre nous et les témoins. Et je pense que c'est du fait que lui soit un, un grand footballeur reconnu au Rwanda, c'est l'ancien gardien de but de l'équipe nationale, il a une aura... Euh, assez énorme et le fait que ce soit lui qui aille vers ses témoins, qui pose des questions et qui fasse comme ça l'interface entre nous, ça a été euh, extrêmement important pour libérer la parole. Parce que ce n'était pas nous occidentaux qui posions la question directement à des rescapés, c'était un rescapé qui posait des questions à un autre rescapé. Et ça, je pense que ça a énormément aidé, au-delà du football, le fait que ce soit un footballeur rescapé qui se charge de recueillir la parole.